Alors au départ ça part d'un livre que j'avais trouvé dans une vente et euh, qui montrait des tribus africaines, euh, éthiopiennes, et dont je trouvais euh, les, les parures euh, traditionnelles extrêmement belles, un mélange de, de fleurs, de plantes, des choses très naturelles, que je trouvais très élégantes, et j'avais commencé à en faire des petits dessins, comme cela. Et donc on, tout ça fait une forme d'une galerie de portraits, une parade. Et ensuite, j'ai eu l'idée des céramiques parce que je me suis dit que peut-être que, en bas-relief, ce personnage serait intéressant, se détachant d'un fond et puis avec des couleurs céramiques, des couleurs émaillées un peu brillantes. Et ça m'a conduit aussi ensuite à dériver vers des choses plus abstraites, plus non, enfin non figuratives, qui reprendra des motifs de ces, de ces parures, des formes un peu vivantes, en, en liberté, un peu flottantes. En fait, la bibliothèque de Saint-Miège, j'ai découvert le premier jour où je suis venu et j'ai trouvé tout de suite très pleine de charme comme étant euh, un peu l'idée typique ou en tout cas euh, presque stéréotypée la, la, la bibliothèque municipale d'une petite ville. Euh, ce que je trouve toujours très euh, assez touchant. Et donc, j'ai tout de suite pensé voilà, à faire une exposition euh, à l'intérieur où ces personnages pourraient tirer des récits euh, de manière comme ça euh, métaphorique, mais. C'est un peu ça, une invitation au voyage.